Plainte contre Jean-Yves Le Drian dans l'affaire des passeports biométriques au Mali Le chef de la diplomatie française est visé par une plainte au Mali. Au moment où les tensions sont au plus haut entre Paris et Bamako, une organisation de la société civile malienne accuse et porte plainte au ministre français des Affaires étrangères, pour complicité de prise illégale et favoritisme. En effet, Jean-Yves Le Drian fait l'objet d'une plainte déposée au tribunal de grande instance de Bamako par le mouvement dénommé Maliko. Il est poursuivi pour avoir bénéficié de l'attribution du marché de confection des passeports biométriques maliens sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta depuis 2015 et ceci au compte de la société française Oberture Technologie, devenue Idemia. La plainte de plusieurs pages déposées devant la justice malienne fait remarquer que des « malversations » ont conduit à porter atteinte au deniers public du Mali. Si l'attribution de ce contrat a longtemps été entourée de mystères, les membres de la société civile malienne ont décidé de mettre la lumière sur ce dossier. Ce 22 février 2022, ils ont porté plainte contre Jean-Yves Le Drian et son fils, Thomas, auprès du pôle économique et financier de Bamako, alors que les relations du Mali sont particulièrement tendues avec Paris. Du côté français, nous n'avons toujours pas de réponse quant à cette affaire.